et révélations. et y a dit tops, il a une opposition comme pouvoir partout. dit y des tops, il y opposition comme pouvoir partout. Il y a des taux et des Il y a des tops. Il des Il y a des tops. Il y a des des des mandataires des tops. Il y a je ne sais pas ce que je trouve, 90% des mandataires, c'est tout. Comment ça se dit Je ne sais pas. Avec le temps, il n'y a pas l'air. 90% des mandataires, c'est des Je ne sais pas, mais vous avez un pourcentage, 90, 80%, 80 des pourcentages. C'est tout. Il y a une coalition. Ils jouent, ils jouent, ils jouent. Ils jouent, ils jouent. Ils jouent, ils jouent. Ils jouent. Quelque chose de, de plus, ils jouent par rapport à cette réunion. Une là. personne comme Ndela, qui est intelligente, je hum. ne sais pas si je suis en train de dire, je ne tu as pu d'enquerdau? Dès le denke dau? Il faut pas qu'elle vienne ici, hein. Balam a découvert sur les diles. C'est des tops. <coughs> Est-ce que également defunga ben introspection? Pourquoi il y a eu ascendu? À mon réponse. Pourquoi Nathan a également fait que, campagne, que campagne, puisque c'est pour bientôt, nous sommes au mois de juillet, les de euh, campagne électorale ont figure liste. Est-ce est que les électoral Est-ce que raison principale... Mais caddu dafa dafa force ñun ko mané yayi numéro 4 ba dina tout qui nek est-ce que mus ngène ma gis ma dafa live di wax numéro 4 la dégluñ ko ma ngi don xaar man tant que gisuma sama liste sama tour do ma live mais non la solo c'est derrière moi je vais battre Cantang contre Natangassoni ken nous voter Natangate comprendre à part Nathan Kessui, mais j'ai dit que 90% alors, que de des mandataires 90 de, de l'opposition sénatoriale aussi le droit de battre campagne contre Nathan aussi. Parce de aussi? Parce que tout simplement, est le droit le Il le Il Il Il Il le Il la Qu'est-ce anyway> y a de de a de Je quelques temps après, Parce que législative je suis contre les de fonction, je déclaration, beaucoup élection Après je suis ça ne m'intéresse pas. Mais je veux dire là, là a pas. on a vu Cher Bambadji, Moussa nous quand même pas de démocratie là-bas. l'extérieur. Je termine mais la campagne contre la coalition Pourquoi Parce que tout simplement vous n'êtes pas, pas, pas sur la liste. Je suis déçu de leur comportement. Je ne peux pas découvrir que nous sommes tous. Je ne peux pas découvrir que nous sommes tous. C'est la réalité, mais c'est différent. C'est triste, c'est ça, nous sommes jeunes. Il ne faut pas que nous soyons jeunes. Nous ne devons pas faire des marches qui ont des morts les vendredis. Nous arrêtons sur les activités, tout ça, vraiment. Écoute, il y a des manifestations. nous y a des manifestations. Il y a des manifestations. Il y a des manifestations. Il y a des manifestations. Il y a des manifestations. Quand perd temps, au niveau des bureaux de vote, on moins des quelques fois. des représentants sur les bureau de vote. Mais casserole. Pourtant, première fois, réussi c'est même ridicule. Comment je vais là? poser pourquoi questions. êtes ridicule quand même? C'est ridicule. C'est ridicule. C'est une forme de lutte pourtant, C'est là. C'est quoi ces histoires-là Sénégal, il santé, il nous faut des leaders extrêmement sincères qui mettent l'avenir des Sénégalais au devant de tout. Mais pas un deal. Qu'on sort le terrain, qu'on sort le hall, qu'on sort le lit, quand on se dit, je ne sais pas, je ne mais je Mais la configuration politique, il y ne faut Il il y a des qui Mais opposition, est-ce que le pouvoir le Mais là, il le pouvoir. Il est-ce le pouvoir. Il pouvoir. Il a pouvoir. Il pouvoir. Il a Il a pouvoir. le Il Il le Il le Il le Il y a Il Il y a d'une créée nécessaire de Mais y a qui un peu partout. Il y des de jalousie, il y a des et des et une étape avant. Mm -hmm. Ce qu'ils ont fait à Bartelimédia, ce n'était pas sympathique. Mmh. Finalement, Dieu a réparé ça. Je vais dire Dieu a réparé ça. Mais nous sommes tous dans Déjà, nous avons une lecture. Nous avons une élection et une coalition de Djoum. Nous avons une élection. Nous avons une élection. Nous avons une élection. Vraiment... Un... une élection. Nous avons une hum -hum. Alors, nez, je, je une élection. Nous avons une une élection. Nous avons une une élection. Nous avons une élection. Nous avons une élection. une élection. Nous avons je ah oui? ne peux pas trouver Ousmanson. Tu Oui. de tête Tu tête de liste. Tu n'as pas de tête mm -hmm. de de tête de liste. de de de ce qui est le plus important, c'est que un mandataire. mandataire. Vous avez un mandataire. Vous avez un mandataire. Vous avez un mandataire. mandataire. Man mandataire. mandataire. Les assistants a un assistant, comme on dirait le collégé, il y Mais il so, y confiance sur si une autre personne. Monde, il faut qu'il y ait une bonne heure. Il faut qu'il y ait une heure, mais on va t'appeler pour te dire « Écoute, euh, on a fait tel ou tel erreur parce qu'on était fatigué. » Mais malgré bon, tout ça, ils, ils sont déterminés à aller vers ces élections-là. Même si suppléant, ils ont été en de Ils L'opposition B, ils sont partis pour tout perdre. Parce que nous avons dit que je suis extrêmement déçu de l'opposition sénégalaise. Comment ils ont pu rater cette occasion de s'unir? Mais ils ont montré cette rivalité entre Ar et, mmh. et Yehwi. Mmh. Flagrante. Flagrante. À mon sens. Nous sommes tous Nous sommes tous Ar, Yehwi. On est au majorité, opposition au niveau de l'Assemblée. Une majorité, opposition Comme, ça, comme ça, nationale. ça se passe <rire> un peu partout. <rire> on majorité. Ah, lancez idée yé oui walu quand ah oui? ah mais mais con vous con con con con au niveau des départements, vous con con con con con con con con con procédé? con con con intercoalition le monde si c'est sincère si, si ce n'est pas sincère ce n'est sont pas préparés pour une unité sincère quoi c'est l'union qui n'est pas sincère et pourtant sincère opposition sénégalaise dal continue tel mingi le bon vraiment traumatiser pourquoi nous quoi tout D'accord. Mais si, Si dem décision du Conseil constitutionnel, nous nous avons manifestation. nous des gens en train de se la vie des jeunes. Quand le vendredi, il y la pas Mais pas vous avez besoin pays le faire. Vous lecture. Comme vous lecture. naturelle. Je ne de Vous Vous avez Vous avez Vous Vous vous avez raison. Vous êtes comme Ousmane. Vous avez Pour tout simplement une manifestation aussi. Ce n'est pas délai. une manifestation a Non, notre ouais, mais les manifestation, ce n'est la constitution. Donc, il demander. Vraiment, nous savons c'est une liste valide Nous sommes processus électoral correctement. Le 31 juillet, voter. Mm -hmm. Là, nous ne sommes que pour souffler. Comprendre. Dès l'instant que, C'est le dépôt des publics, des gens Parce que nous ne pouvons pas voir la la face. ne voir la face. ne voir la face. ne pas nous voir la face. ne pas si vous avez je maire. Quand présidentiel, Khalifa Sal. a Il a calmé le jeu. Vous comprenez Lorsque vous avez mm des -hmm. choses que Khalifa Salalaï est un candidat. Vous voulez dire vous avez Vous avez Quand Khalifa est candidat, il ne candidat. Tant que l'affaire ne pas, quand Lilin Terre n'est que candidat en 2019, mm -hmm. moi l'intérêt n'est que candidat en 2024. 20... 2024, bonjour. débat débattre, ajouter nos voix, j'ai mon troisième mandat. Lolo Tamit.